Hello tout le monde, c'est Lucy Hearts Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous le savez tous les mois, une petite woodbox Et eh oui, alors la woodbox de ce mois-ci c'est Magic, je crois Enfin bref, on va, je vais vous montrer ce a dedans un peu Ça veut bien. Euh, excusez mon portable, parce que je suis en train de m'occuper d'un amino parce que j'en écris un sur euh, un, un amino Black Butler. Là on a ce que je peux avoir dans la Woodbox et comme d'habitude je vais piocher au hasard et désolé si euh, vous, vous entendez de temps en temps mon téléphone ce n'est rien. Voilà donc donc donc voilà donc voilà le petit livret comme on a tous les mois. Je le regarde en dernier comme toujours. Euh, Qu'est-ce que je prends prendre Ah, ça, ça a l'air petit, ça. ouais. Et de Ah, ah d'accord. Voici une petite bougie en forme d'œuf de Game of Thrones. Ah. Oui, j'adore les bougies avec ma mère. Ça va faire une déco. Je ne sais pas où on va pouvoir le mettre. Ah si, je crois savoir où on va le mettre. On va pouvoir le mettre. J'aimerais éviter. Voilà! Ouh, elle a l'air très jolie cette petite bougie! Et ça fait très dragon, j'aime beaucoup! Regardez-moi ça! Comme c'est joli! Avec la petite mèche pour allumer. Là, je ne m'attendais pas du tout à avoir une petite bougie de dragon c'est très très joli donc maintenant ah on a le petit pince là qui je pense est une référence si on regarde bien peut-être à full metal alchemist mais je ne suis pas trop sûre je regarderai je regarderai dans le livre mais je pense que c'est en rapport peut-être avec euh, ce manga donc voilà on va le mettre on va l'enlever de son petit papier si ça veut bien se remettre droit voilà je crois que c'est ça, je crois que c'est de full metal alchimiste Alors on va prendre ça, quelle est grand. Euh, là, il va. Oh ouh, ouh, ouh, ouh. une jolie petite figurine d'Harry Potter sur son petit balai. Regardez. Alors il dit Harry Potter, premier vol. Ça, ça ira au-dessus de, de mes bibliothèques comme déco. J'aime beaucoup comment elle est à l'intérieur de la boîte. J'aime beaucoup les figurines. Elles sont vraiment très jolie. Moi, je dis ça des figurines pop. C'est agréable. Après, on a quoi d'autre Ah, on va voir. Qu'est-ce que ça peut bien être Alors, on a quelque chose en rapport avec Zelda. Alors, c'est un... Cahier de notes Zelda que je pense que je vais tout le temps avoir sur moi. Je vais tout le temps avoir sur, ma, sur moi celui-ci. Parce que c'est trop bien! Oh là là là là, je suis trop contente! Et comme vous avez pu le voir, hein, depuis la rentrée, je suis pas mal active sur ma petite chaîne YouTube. Donc il y a des moments où je mets un peu de temps à faire des vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il n'y a pas longtemps, vu que j'avais une journée entière de libre que je pouvais faire, ben j'ai dû tourner euh, tout plein de vidéos en même temps. C'est insupportable Donc voilà, on va voir le petit t-shirt. Alors, vous on a un petit t-shirt. Euh, alors, fait ça, Donc un t-shirt The Butcher, je sais tout vu. Ah, c'est là. On va l'ouvrir, je vais vous le montrer en grand si j'arrive à trouver le sens pour l'ouvrir. par contre il se peut que cette vidéo soit plus courte que mes unboxings que j'ai l'habitude de faire tout simplement parce que j'ai pas forcément énormément de choses à dire parce que j'étais hyper contente de tout ça donc j'ai pas énormément de choses à dire oh et puis je m'en compte à sur le c'est trop bien bref voilà ce t-shirt ça ne veux pas et voilà le petit t-shirt The Witcher alors je vais pour que vous voyez voilà allez c'est vraiment joli ça forme euh, une... ça on voit bien ça fait une petite tête de tigre ou de, de monstre ou je sais pas ce que c'est d'un animal en tout cas tête de loup de loup, je ne sais pas, je me rappelle plus euh, de quoi ça parle dans un buteur. Donc voilà, donc maintenant on va regarder vite fait le petit livret. Donc, donc, donc, donc, euh, voilà, évidemment, comme toujours, il y a ceux qui ont été sélectionnés pour être photographe, pour, euh, pour oui, qui ont été sélectionnés. Euh, Ouais, comme euh... tête d'affiche en quelque sorte, Puis il y a un tirage au sort via euh... des photos. On a le petit coup de coeur. Oh putain, oh, oh, trop bien! Oh, là, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Spiro, c'est trop bien. Si vous refont une trilogie, c'est trop cool. Que je regarde sur quoi ça va se mettre. ta, ta, ta, ta, ta. Xbox One PS4 Pro. Je Ouais en gros oui donc ça c'est peut-être sur PS4 Donc oh putain C'est toujours aussi magnifique les Mega Woodbox Donc on a une figure, une grande figurine Ouais une grande figurine d'un marcheur blanc à euros. Putain, punaise pardon excusez-moi Ici on a une magnifique euh, représentation de Poudlard là à euros, mon dieu moi, je dis ceux qui sont fans d'Harry Potter et qui ont réussi à avoir la Mega Woodbox, franchement, ils ont eu du pot. On a un truc en rapport avec... Euh, oui, on a le petit bâton euh, du Seigneur des Anneaux. On, a, on peut avoir aussi une petite montre euh, connectée à Apple. Et on a évidemment un ordinateur, je crois. Oui, c'est ça, un ordinateur avec le jeu The Witcher dans la Mega Woodbox. Franchement, c'est... Je ne suis jamais sélectionnée pour faire la méga outbox Alors donc voilà on a eu ce qu'on a on a, ce qu on a, eu dans la outbox La jolie petite figurine d'Harry Potter La jolie bougie de Game of Thrones Le T-shirt The Witcher avec le block Nox Zelda Que je vais tout le temps avoir sur moi Parce que c'est toujours utile d'avoir un bloc note sur soi Si vous avez besoin de... De comment dire... De noter des trucs et évidemment c'est bien ce que je pensais le pin euh, d'un des personnages d'un full metal alchimiste donc, ça... donc voilà donc comme d'habitude je vais mettre une petite note sur cette route box donc euh, de mon avis personnel vu que je connaissais un peu toutes les licences sans forcément non plus les connaître par coeur euh, je suis très très contente et donc euh, de la bougie je suis très contente, ça va faire joli euh, je suis hyper contente de mon bloc non parce que vous savez que je suis une grande fan de Zelda donc je vous dis que ça c'est mon petit trésor en quelque sorte et oui mon petit trésor avec la jolie petite figurine de Harry Potter qui est vachement joli aussi que je mette euh, en haut de la bibliothèque pour décorer après euh, le t-shirt que je vais mettre euh, quand je excusez moi quand je voudrais donc voilà donc franchement je dis pour une note sur 10 je mettrai peut-être un joli euh, comment dire un joli 9 sur 10 parce que personnellement, ce qui m'a un petit peu laissé, c'est que j'aurais... C'est bien joli d'avoir le Bucknell Zelda, je suis hyper contente. Mais j'aurais préféré avoir, je sais pas, moi, euh, euh, un petit tableau ou alors euh, une petite figurine de Zelda. Parce que moi, j'adore cette licence. Enfin après, je suis contente de la petite figurine de Harry Potter. Parce que c'est une autre licence que j'aime beaucoup. Mais franchement, j'aurais préféré une jolie petite figurine de Zelda. Sur ce, je vous dis... Ciao tout le monde, c'était Lucy Hart gaming Salut c'est vrai.